Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Sortir d'ici, de René Watson, de la sélection Baobab du prix Lire dans le 20ème. On y suit Jade, une jeune fille noire de Portland, qui quitte tous les jours son quartier pauvre pour aller dans un lycée privé fréquenté très majoritairement par des jeunes blancs et riches. Elle peine à trouver sa place dans ce monde. Et lorsque le roman commence, on lui annonce qu'au lieu de participer au programme international dont elle rêve, programme qui lui permettrait de partir à l'étranger pour la première fois, elle va bénéficier d'un programme de mentorat pour jeunes filles noires. Celui-ci lui donne l'impression d'être une fois de plus reléguée au statut de jeune à risque à sauver. Mais Jade n'est pas du genre à se laisser faire, et elle va réussir, au cours de cette année, à trouver sa voie. J'ai beaucoup aimé ce roman sensible et son héroïne, jeune fille attachante, réaliste, mais pas résignée. Cousin un peu moins mordant, mais tout aussi pertinent de The Hate You Give d'Angie Thomas, ce roman vaut le détour. Ce livre parle de racisme, de misogynie et des difficultés auxquelles les femmes noires qui se trouvent au croisement de ces oppressions sont confrontées. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.